Les deux officiers non blessés ont tiré à plusieurs reprises vers le suspect. Il est tombé à terre et a lâché sa hache. Le suspect a été déclaré mort sur les lieux.